mais c'est une approche face à la connaissance, face au savoir, une approche dite révolutionnaire parce qu'elle transforme la situation même de l'apprentissage. MOOC est un phénomène sociétal dans le rapport à l'apprentissage. Donc la France, comme pays, et le peuple français est concerné. Sur la question de comment on pense le rapport au savoir. Euh, on a euh, des sciences de l'éducation depuis déjà euh, plusieurs décennies. Donc par conséquent, nous sommes naturellement altérés, dans le bon sens du terme bien sûr, mais altérés par le grand mouvement des, des MOOC. Je pense que le MOOC réinterroge la nature euh, et le, le fonctionnement même du rapport à la transmission, euh, avant même d'ailleurs d'interroger les contenus. Situation plus traditionnelle ou dite ou pensée comme traditionnelle du type euh, des élèves statiques assis dans une classe, un enseignant assis ou debout en train de s'évertuer à transmettre contenu, euh, bons réflexes intellectuels, construction euh, de savoir, à une modélisation où une personne peut être à l'autre bout du monde et en virtuel au sens de la dématérialisation, on peut avoir accès à un enseignant, euh, néanmoins quand même, hein, qui reste de chez Redos, mais qui est à distance, on se retrouve forcément avec une modélisation du rapport au savoir qui est différente. Après, ça pose tout un tas de questions. De toute façon Il faut aussi éviter les confusions de euh, massives avec euh, pertinence et l'articulation fondamentale entre les publics les besoins qui sont, peuvent être au, aussi nombreux que le nombre de personnes concernées par un monde, donc il y a quand même euh, voilà, une distorsion qui opère entre le nombre qu'on arrive à, à donner, où on qualifie l'enseignement à un moment donné parce que, ce sont des chiffres très impressionnants, on l'a vu aux États-Unis, euh, des grands ponts ou des personnalités très visibles, très connues, faisant loi, peuvent générer des, des regroupements de plusieurs centaines de milliers d'étudiants, de, ou en tout cas d'apprenants. C'est impressionnant, mais c'est plutôt un mouvement de fond. Il faut ensuite penser l'articulation, donc euh, contenu, pertinence et donc les frottements entre la communauté virtuelle d'enseignants euh, et la communauté virtuelle en face qui doit euh, s'interconnecter aussi, la collaboration entre eux et le rapport à celui qui est censé distiller cette connaissance ou ce savoir à interroger pour euh, interroger le MOOC, mais ce n'est pas uniquement le fait du MOOC, mais le MOOC est directement concerné. Donc la question du rapport euh, démocratique, euh, ça c'est plus politique, et surtout la question du rapport de l'homme et de la technique. Ça réinterroge la question de l'homme et de la technique en 2014. Autrement dit, on est dans une question profondément humaniste, dans une question philosophique. Euh, Suffira-t-il d'annoncer des grands nombres d'apprenants potentiels pour faire deux de, réellement des apprenants Première question. Suffira-t-il d'avoir euh, une modélisation à distance pour offrir une véritable égalité des chances On retombe sur les questions humanistes fondamentales de l'éducation, en tout cas très portées dans l'éducation nationale en France, et qui restent vraies et qui restent un socle de valeur politique pour notre pays. Et il faudra réinterroger aussi le rapport peut-être à la à la notoriété, parce qu'il y a là aussi une distorsion avec les MOOC. Vous avez le phénomène, qu'il faut surveiller, de très grande notoriété, donc du, le nom d'une personne peut générer énormément d'apprenants derrière lui. C'était déjà le, le principe des, des grands enseignants fac, mais là on se retrouve avec des échelles euh, décuplées. Donc, ça pose quand même la question de l'égalité de l'accès au savoir, euh, la question donc de l'accès à la technique permettant le savoir. Donc, cette interface-là, elle reste euh, pour les uns facilitatrice. Encore faut-il le démontrer, mais elle peut être facteur bloquant, elle peut être facteur discriminant. Autrement dit, ça réinterroge l'ensemble de la notion même de communauté éducative. En revanche, il faut penser son action plus que jamais, puisque la technique est à l'œuvre. Et s'il y a de la technique, il faut que l'homme arrive à penser son déroulé. Son, sa structuration même, donc son évolution dans euh, le schéma qu'il se propose de, de faire. Donc il faut être plus que jamais précis sur les objectifs, il faut être plus que jamais précis sur la capacité d'accompagnement de la communauté apprenante, il faut anticiper y compris l'impensable et l'impensé, donc ça, ça devient très compliqué. Du coup, pour l'éducation aux médias et à l'information, euh, le sujet s'y prête parce qu'il est transversal, ça nous évite des, effets, des phénomènes de, de bulles, et donc on peut traverser des enjeux sociétaux, des enjeux culturels, des enjeux artistiques même, des enjeux scientifiques avec un MOOC sur l'éducation aux médias et à l'information. Mais il va être jugé à l'aune des, euh, des mêmes problématiques que n'importe quel autre MOOC. Est-il attractif euh, S'ennuie-t-on de, devant les séquences proposées Est-on capable de modéliser quelque chose de nouveau, d'innovant, de manière à captiver voire capturer euh, le public est on capable d'accompagner l'apprenant qui est seul quand même dans son, devant son ordinateur ou devant son écran comme on veut mais il est seul est-ce que on arrive à fédérer des communautés à produire de l'interconnectivité même hein, entre les apprenants euh, le, le tout seul avec la technique le tout seul avec l'enseignant l'enseignant avec la communauté donc ça demande beaucoup de créativité une dimension artistique créative et esthétique même de manière à ce qu'il y ait de la surprise c'est un peu le mécanisme des séries télévisées, les feuilletons. Il faut être en mesure d'avoir un feuilleton qui tienne en haleine suffisamment chaque semaine le sujet apprenant pour qu'il ait envie de revenir. Et je pense qu'au fond, ce que ça met le plus à l'œuvre, c'est une capacité des hommes, et en l'occurrence là d'une communauté éducative, à se réinventer. Autrement dit, c'est la dimension de la créativité. Par conséquent, si c'est pour faire un MOOC qui singerait un cours ce qu'on va forcément un peu faire parce qu'on va tomber dans ces erreurs-là. Il faut qu'on soit suffisamment à distance de nous-mêmes pour tout de suite nous interdire la facilité de juste transférer parce qu'on est sécurisé ou rassuré. Il y a un contenu, on sait ce qu'on veut dire, donc on peut y aller. Parce que si vous regardez aujourd'hui, en 2014, le MOOC, en tout cas tel qu'on peut le percevoir quand on essaye de regarder un petit peu ce qui existe, on tombe déjà dans une forme de stéréotype. Il y a des quiz, et c'est toujours un quiz. Il y a une petite pastille vidéo, puis après, on a une petite pastille son, et encore. Bref, on se se retrouve avec quand même très vite euh, une, sous une sous exploitation ou en tout cas euh, voilà on est très loin de on produit à nouveau un stéréotype de cours par conséquent il va falloir inventer euh, voilà une interconnectivité intellectuelle relationnelle différente